Avant que la vidéo commence je tiens à t'informer que j'offre des skins Et des passes de combat à tous mes abonnés Alors comment faire pour avoir un cadeau c'est très simple Faut être abonné à la chaîne Youtube Avec la cloche des notifications Likez cette vidéo et s'abonner aux chaînes Dans la description et surtout ne pas oublier Le code créateur Monsieur Darkfun dans la boutique d'objets Fortnite et ensuite vous spammez Un maximum vos pseudo épiques dans les commentaires Surtout n'oubliez pas une étape car Toutes les étapes sont vérifiées Enfin bref moi je vous laisse avec la vidéo Bonne vidéo Salut à team j'espère que vous allez bien En tous les cas moi ça va super aujourd'hui on se on se retrouve pour tout simplement un nouveau glitch V-Bucks sur cette saison 8, chapitre 2 Mais avant que je vous laisse avec le glitch, je tenais à vous informer que pour les 30 000 abonnés, je fais gagner deux fois 13 500 V-Bucks Alors comment se passe le tirage C'est très simple, c'est tout simplement dans les abonnements Donc en gros, si tu t'abonnes une fois à la chaîne YouTube, bah, tu as une chance d'obtenir, bah, tout simplement, enfin une chance sur deux d'obtenir les 13 500 V-Bucks Et sinon, si tu t'abonnes avec par exemple 5 comptes, et bah, tu auras 5 chances en plus d'obtenir ces 13 500 V-Bucks, tout simplement donc plus tu t'abonnes, plus tu as de chance voilà, d'obtenir cette récompense Enfin voilà, ouais, du coup les gars, n'oubliez pas d'aller tout simplement dans la boutique d'objets Fortnite Mettre mon code créateur, voilà les gars, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, c'est le plus important Voilà, m Vous pouvez le mettre en majuscule, en minuscule, ça marche aussi, regardez Hop, m -A -A r k f u n comme ceci les gars, vous mettez accepté et ça fonctionne, merci beaucoup à tous ceux qui le mettront et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires quand vous l'avez mis et que je mettrai un petit cœur sur votre com, tout simplement. Et pour ceux qui le mettent, merci encore, je le voilà, je répète vraiment, je vous remercie pour tous ceux qui le mettent parce que c'est grâce... Au code créateur que je peux faire autant de giveaway autant de... bah voilà pas que les giveaway des 30 000 abonnés mais aussi euh, les skins euh, que je fais gagner au début de vidéo et les passes de combat et d'ailleurs aussi les skins et les passes de combat que je fais gagner en live tous les mercredis et les samedis soirs de 18h à 20h alors n'hésitez pas à être présent pour en obtenir un, voilà, tout simplement les gars Enfin bref, merci beaucoup encore à tous ceux qui le mettront Et du coup, on va tout de suite partir sur le petit glitch C'est parti Donc du coup la team, nous sommes dans le lobby les gars N'hésitez pas à me demander en ami, voilà, voici mon pseudo épique Voilà, j'ajoute tout le monde Alors n'hésitez pas à me demander à balle les gars, je compte sur vous Enfin bref, du coup, nous allons tout de suite commencer par le petit glitch Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas très dur vraiment C'est le plus simple au monde Et je vais essayer d'être bien, euh, comment dire être euh, bien expliqué pour que vous puissiez le réaliser correctement et surtout bah, que vous receviez vos V-Bucks en temps euh, bah, tout simplement euh, vous aussi hein, très clairement n'hésitez pas d'ailleurs si vous n'y arrivez pas à venir me parler dans euh, tout simplement mes réseaux sociaux je réponds à tout le monde que ce soit Instagram, Snapchat, Discord les gars tous les liens sont en description d'accord il y a un lien vous pouvez pas le rater vous cliquez dessus et vous, aurez, vous serez amené tout simplement sur une page où il y a tous mes réseaux donc euh, voilà choisissez le réseau qui vous plaît pour tout simplement venir me parler Enfin bref, du coup, les gars, c'est parti. Je vais essayer d'être, voilà, le plus clair possible. Et puis, bah, bonne chance à vous tous. Et vraiment, j'espère que, voilà, je vais être clair. Donc, du coup, les potes, vous allez tout simplement partir dans vos V-Bucks, d'accord Et vous allez faire une petite ligne de code très simple, mais qui va faire tout simplement une erreur dans la machine de Fortnite. Donc, vous allez mettre... slash Et vous allez mettre tout simplement V-Bucks, comme ceci. Tac, v box sans tirer, d'accord Sans tirer du 6, c'est juste V-Bucks. V-Bucks, slash... Là vous allez mettre combien vous voulez de V Bucks donc moi 5000. À chaque fois je prends 5000 parce que voilà on fait pas trop les gourmands avec 13500 d'accord on prend que 5000. Enfin moi principalement je prends que 5000. Après vous pouvez vous prendre autant que vous voulez mais il faut que ça soit des chiffres comme ici les gars que ça soit 1000, soit 2800, soit 5000, soit 13500 d'accord. Mais il faut pas que vous preniez genre par exemple 20000. Ça vous... ça ne marchera pas les gars. Je vous le dis direct. Il faut que ça soit directement une offre que Fortnite a mis dans le jeu d'accord. Enfin bref, du coup, nous allons tout de suite mettre Vbox slash 5000 slash. Vous mettez le prix de base, donc c'est 31,99€. Tac, 99. 99. N'oubliez pas le signe euro ou tout simplement E ou euro comme ceci, les gars. Voilà, donc nous, on va mettre le signe euro. Vous mettez slash. Vous allez mettre tout simplement la même ligne de code. Donc Vbox, tac, on remet. Voilà, Vbox slash 5000, Voilà. Encore slash. Vous allez mettre 0€ par contre cette fois-ci. 0,0€. N'oubliez pas les centimes, d'accord. C'est le plus important. Il faut vraiment que vous mettiez bien le prix comme si bah voilà vous veniez de l'acheter. Hein, d'accord. Donc 0,00 Vous mettez encore un slash. Et là vous allez mettre votre pseudo-épique. D'accord. Donc moi je mets mon pseudo épique. Voilà. Tout simplement. Tac. Et là vous allez mettre encore un slash. Et vous allez mettre tout simplement error. Donc error. tiret du 6. 15, 23, et là vous allez mettre un slash, tout simplement les gars Donc vous prenez ça là, tac, vous le copiez, enfin moi je le copie, mais vous n'êtes pas obligé de le copier d'accord Vous envoyez comme ceci plusieurs fois, jusqu'à ce que ça apparaisse et redisparaisse comme ceci les gars Et vous allez tout simplement devoir aller dans jouer juste ici dans mode de jeu vous allez prendre n'importe quel mode de jeu ça peut être bah voilà dans les récemment joués ça peut être dans les tendances ça peut être la, le plus populaire enfin voilà vous prenez n'importe lequel vraiment ça a peu d'importance euh, le truc c'est juste que vous rentrez dans un matchmaking D'accord Donc là en gros quand vous allez prendre un des euh, trucs ici Ça va vous rentrer dans un matchmaking obligatoire Alors ne vous dites pas Ah ouais mais euh, du coup est-ce que si je prends celui-là c'est du matchmaking Non En gros tous euh, ceux qui prendront la danse, Ça va vous mettre dans un matchmaking obligatoire Donc moi je vais prendre solo les gars Et on va lancer tout de suite ça solo Très clairement voilà Je la lance Allez allez Je la lance Recherche de partie J'espère que ça va, ça va pas mettre 3 ans à me lancer parce que voilà c'est quand même un peu chiant. Allez. Tac. C'est en train de lancer tranquillement. Allez. Bon, ça devrait y arriver là. On attend un peu. N'hésitez pas en tous les cas. Pendant que ça charge, de tout simplement liker et surtout vous abonner en masse, les gars. Je compte sur vous. Si vous voulez vraiment faire avancer la chaîne YouTube, abonnez-vous. Voilà, merci à beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui le font, d'accord Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là, n'hésitez pas à mettre hashtag, euh, hashtag tout simplement euh, ARC, d'accord Hashtag ARC, a -R -C, euh, donc c'est hashtag ARC, dans les commentaires, tout simplement les gars. Comme ça je pourrais voir qui c'est qui reste bien sur les vidéos et qui sont livrés. Allez donc du coup, let's go les gars. On y va, ça lance tout doucement mais sûrement. Allez, nickel, c'est bon, ça a lancé. Allez, allez, on y va. On y va on y va En tous les cas pour ceux qui verront la vidéo Après les 30 000 abonnés je tenais à vous dire Qu'il y a encore des concours sur la chaîne d'accord Donc n'hésitez pas à vous abonner en balle Ça sera toujours le même principe dans les abonnements Donc même si on a dépassé les 30 000 abonnés Vous pourrez quand même obtenir des V-Bucks Ou des cadeaux grâce à, à votre abonnement Donc n'hésitez pas à le déposer Directement allez donc du coup let's go Let's go. nous sommes en game Allez ça va bien ça va se lancer dans quelques secondes Normalement on est 95 dis donc, ça avance pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de joueurs ou quoi Allez, donc du coup ce que nous allons devoir faire, c'est très simple, faire une sauvegarde comme d'habitude les gars C'est parce que tout simplement on va jouer sur cette sauvegarde les gars On va jouer en fait avec la sauvegarde pour tout simplement montrer qu'il y a eu une erreur, voilà, tout simplement Allez, on y va, Tech, on est dans le battle bus Normalement ça va prendre quelques secondes Tech. Allez, allez en tout cas voilà n'oubliez pas si vous pensez avoir fait une erreur dans la manipulation ou tout simplement voilà bah, si, vous avez... ouais, si vous avez peur d'avoir fait une erreur dans la manipulation n'hésitez pas à venir sur mes réseaux les gars Je vous, voilà. je vous dis venez sur mes réseaux c'est le plus important Si vous voulez vraiment avoir de l'aide bah, je... voilà venez quoi Venez à moi je ne pourrais pas savoir si vous avez réussi et venir à vous enfin, Je pense que vous avez compris quoi ah, donc du coup let's go Tac je suis, suis d'accord pour aider euh, tout le monde Mais il faut que vous veniez euh, vers moi Sinon euh, bah, je ne pourrais pas vous aider Alors donc du coup hop on va jouer avec la petite sauvegarde Et on va aller tout simplement sur cette antenne bleue Voilà tout simplement sur une des antennes bleues hein, Pas forcément celle-ci Mais en tous les cas un endroit très très haut de la map Pour euh, tout simplement perdre tous nos points. Donc là on se passe quelques secondes Voilà on va rester 5 secondes 1, 2, 3 4, 5, oh bah tiens, il y a un ennemi juste là, voilà, le tout c'est que ça fasse plus de 5 secondes la partie dès euh, votre atterrissage pour que ça fasse une sauvegarde les gars, donc là ça fait un peu plus euh, un peu plus de 5 secondes, on y va, on saute on meurt, on quitte les gars, vous quittez la game d'accord, et vous allez tout simplement vous rendre donc là c'est en train de, de rentrer dans le lobby ça va, on est en train de revenir, et vous allez tout simplement mettre ici la ligne de code que je vous ai dit, donc euh, N'hésitez pas, voilà donc c'est VBUX euh, sans, slash, slash, v sans euh, le tirer du 6 slash 5000 slash 31 euros 99 euh, slash VBUX slash 5000 slash 0,00 euros votre pseudo épique slash error tirer du 6 1523 slash donc du coup là vous allez envoyer plusieurs fois jusqu'à ce que ça apparaisse et redisparaisse voilà tout simplement les gars et quand cela est fait le glitch est bientôt fini alors, n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là, à mettre hashtag casier, hashtag, voilà, casier, C-A-S-I-E-R dans les commentaires. Comme ça, je verrai, je verrai tout simplement tous ceux qui regardent jusqu'à la fin les vidéos. Et merci beaucoup de faire ça, d'accord, les gars Vraiment, ça soutient la chaîne YouTube, alors merci beaucoup. N'hésitez pas à déposer le like et l'abonnement. Enfin bref, donc, du coup, let's go. Donc, quand vous avez fini ça, vous allez aller tout simplement dans signalement et retour, voilà, comme ceci. Vous allez faire signaler un bug. Et vous allez tout simplement dans boutique, casier ou salon. D'accord Et vous allez mettre tout simplement que les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Tout simplement, les gars. Donc, vous allez faire ça. Continuer. accepter, Comme ceci, les gars. Ça va envoyer un signalement à Epic Games. Et du coup, vous recevrez vos V-Bucks normalement entre 48 et 72 heures. Vraiment, c'est très court le délai. Euh, des fois, on a attendu une semaine quand même pour recevoir nos V-Bucks. Mais là, vraiment, il est assez court voilà le, le délai. Donc, euh, si c'est pas 48 heures, ce sera forcément 72 heures les gars Et n'oubliez pas c'est pas 72 heures. genre par exemple à minuit C'est 72 heures à l'heure que vous le faites Donc par exemple moi là je le fais euh, tout simplement minuit 1 Bah il faut que tout simplement dans 3 jours ou dans 2 jours à minuit 1 D'accord les gars c'est tout simplement à l'heure que vous le faites D'accord tout simplement Enfin bref moi je vous dis à la prochaine Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et puis n'hésitez pas à liker à vous abonner et surtout à mettre le code créateur Monsieur Darkfun dans la boutique d'objets Fortnite Voilà les gars c'est super important Merci beaucoup à tous ceux qui nous mettront Peace out